Bonjour, les amis, c'est Franck de creolignon.fr. Bienvenue dans mon atelier. Euh, ça faisait. Allez, Quelques mois que je n'avais pas fait de déballage d'outils, là je vais en faire un, c'est un peu spécial. Alors cet objet m'a été fourni par une société basée en Belgique. Euh, le peu que j'ai vu de leur matériel, c'est assez qualitatif. Alors, c'est spécial, ça ne s'adresse pas à tout le monde, tout le monde n'en aura pas un. Euh, tout le monde peut s'en faire un, il n'y a pas de souci, mais je ne pense pas que tout le monde veuille en faire un ou s'en faire fabriquer un. Euh, moi, personnellement, ça devient important pour moi. Euh, c'est pas le fait que je veux flatter mon ego ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est... Euh, Alors, je, je, je, je, je, je, je, je, je ne vous ai toujours pas dit ce que c'était. C'est une façon de marquer mon empreinte sur le bois. Vous avez. Ça y est, je pense que vous avez tout de suite compris. Alors, il y a quelques temps, je m'étais fait faire ce petit fer de marquage à chaud en Chine. Euh, bien, mais assez chiant à chauffer assez chiant à appliquer et pour avoir un lettrage, enfin une, un marquage parfait, c'était un peu galère. Euh, et le fait de devoir chauffer avec la bouteille de gaz, ma femme n'aimait pas du tout, mais alors pas du tout, c'était limite une source de dispute entre nous. Donc ben, le problème résolu, euh, c'est, <rire> je vais vous montrer ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors voilà. Euh, je vous présente Alors, le, le déballage en direct, bien sûr, et vous allez voir ce que c'est. C'est assez sympa. On verra. On, enfin, vous allez voir ce que c'est. Bon, c'est parti. Le petit colis euh, livré par cette euh, société. Alors, euh, c'est assez bien emballé déjà. C'est une très bonne chose. Le carton est solide. Pour l'instant, tout va bien alors et là vous dites putain il arrive à faire un teasing dans sa vidéo le mec incroyable et ben ouais le tease à mort alors sympa alors un, un gros carton pour un petit petit truc comme ça on va pas le vouloir. et voilà alors, je vous présente le fer de marquage à chaud de la société Royal Postumus, basé en Belgique. Euh, je n'y ai pas touché. C'est, euh, à première vue, très qualitatif. Alors, c'est parti mon kiki. Alors, je vous dis c'est lourd, ça doit faire bien 500 grammes, sans problème. C'est de toute beauté. Le niveau de gravure est largement supérieur à ce que j'ai pu faire faire chez les Shintok. C'est pas mal. Alors, avec un joli manche en hêtre. Euh, alors, je ne sais pas ce que c'est comme référence là. Je pense que je vais m'amuser à lire. Ok. 300 watts, 230 volts. Par contre, le 4N, je ne sais pas ce que c'est. Donc, bref, alors je pense que c'est du bronze ou du laiton ou je moi j'y connais je connais que dalle en métal. Alors donc oui alors il y a des petites étiquettes c'est sympathique. Ça fait un petit peu comme les cigares euh, cubains j'aime assez l'idée. Posta ALK Stample alors Stample c'est tampon. Qualité je sais pas je suis je, je parle pas le je sais pas quoi le 4N c'est la taille. 4n euh, pour information ce genre d'objet ça chauffe à plus de 400 degrés donc faut faire très très attention euh, là où on le pose et euh, là où on le prend donc bien sûr faut pas être euh, teubé on prend pas pareil ici. Si. on reste intelligent il y un manche en bois c'est fait pour être pris en main voilà donc à première vue comme ça sans le mettre en route je peux vous dire que c'est ultra qualitatif alors petite précision euh, sur ce fer, là il y a 4 vis. Si vous désirez changer de logo ou en imposer un autre, vous avez juste à enlever la tête et vous coulissez l'autre en place, en lieu et place de, de l'ancien. Vous revissez bien sûr, bien évidemment, il ne faut pas être bête encore une fois. Et puis bah, vous n'avez plus qu'à attendre 20 minutes pour que la partie euh, soit chaude, bien chaude. Alors voilà, comme je vous disais, première vue, c'est ultra qualitatif, c'est solide, c'est lourd. Sans euh, l'imposer. Oui. Euh, point important, quand on le met à chauffer, on ne le laisse pas sur les Ça paraît con, mais <rire> c'est logique. Hein vous pourriez avoir quelques petits soucis dans votre atelier. Alors, euh, pas de produit inflammable autour, 400 degrés, ça chauffe, ça chauffe grave. Si vous voulez réduire, apparemment, alors je, je l'ai lu dans la notice, si vous voulez réduire euh, la puissance de chauffe, il existe un régulateur que vous mettez entre la prise et de votre appareil et la prise murale avec un potentiomètre, vous réglez la puissance que vous voulez. Alors, c'est pareil. Je sais pas si j'utilise les bons termes ou pas, je n'y connais que dalle en électricité, mais bon. Alors, je tiens à remercier euh, Royal Posthumus pour ce joli fer de marquage à chaud, c'est un très très bel outil. alors pour ceux qui seraient intéressés, allez visiter leur page, euh, le lien sera dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez voir ce que fabrique cette société, je vous invite à aller sur leur site internet, royalpostmus.fr. Ils ont une page Facebook euh, qui est assez bien fournie, c'est sympa, on voit plein de trucs. Leur site est encore plus fourni forcément, il y a plein de modèles, c'est bien foutu, c'est propre, le site est nickel. Enfin bref, j'espère que ce petit déballage d'outils vous aura plu. Alors, je sais, j'ai beaucoup de retard sur les vidéos du Malouf. Je, je suis désolé, mais je suis débordé à droite, à gauche. L'atelier, la maison, la véranda, enfin, toutes les merdes possibles et inimaginables. Euh, vous comprenez bien qu'il y a des priorités. Je pense que d'ailleurs, vous l'avez tous compris. Euh, je, sincèrement, je m'en excuse, mais ça va revenir tout doucement. J'ai commencé à refilmer. Ça va sortir bientôt. Alors, euh, pour... Je lâche l'info, de bah, toute façon, oui. Euh... Alors, je serai présent au Salon du Bois à Épinal durant 4 jours du jeudi au dimanche donc si vous voulez venir me voir vous cherchez les dates sur internet je crois que c'est 21, 22, 23, 24 ou un truc comme ça, septembre euh, ça est grand plaisir que je discuterai avec vous il n'y a pas de soucis il euh, y a des têtes connues qui risquent de venir je vous conseille de venir le jeudi et le vendredi ça pourrait être intéressant pour beaucoup de monde euh, je lâche pas l'info tout de suite parce qu'on m'a demandé de la faire de la rétention donc, enfin euh, une info une info particulière euh, donc je risque d'emmener le malouf, bien sûr, il sera là-bas, enfin je risque, il sera là-bas, il ne sera pas fini mais je vais le finir sur place, enfin je vais essayer de le finir sur place pour montrer un petit peu euh, ce que je sais faire. Euh, j'ai rien à prouver hein, mais bon ça, ça va permettre de voir de faire voir aux gens ce qu'on est capable de faire nous les boiseux j'espère que ce déballage d'outils vous aura plu si euh, vous avez des questions n'hésitez pas à les poser des commentaires positifs ou négatifs comme d'habitude dans les commentaires de la vidéo c'était Franck de Créolinium à bientôt les amis et surtout n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne ciao